Vous avez entendu parler du concours des Chamoignotins. Chaque mois, gagner deux places en tribune d'honneur. Pour un match à domicile. Plus un maillot dédicacé et une rencontre avec les joueurs. Mais pour ça, il va falloir vraiment bosser. C'est pas compliqué. Répondez à trois questions. Le gagnant ou la gagnante sera désigné par tirage au sort.